Qu'est-ce qui vous fait peur Dites ce qui vient Rien ne me fait peur. Oh, quelque chose à partir d'un certain âge que l'on craint, c'est la mort. La mort. <rire> voilà. Pardonnez-moi pour cette réponse un petit peu rigolote. Mourir par exemple, ça me fait pas peur parce que je n'ai pas l'intention de le faire. Le premier tour des élections présidentielles, ça, ça me fait peur. Ouais. Dites ce qui vient, les rats euh, C'est le dog allemand, là. Même la, la connerie, à un moment, m'a fait un peu peur, mais maintenant, j'y suis habitué. C'est de ne pas réussir, euh, au final, à être un mec bien. Si, il y a une chose qui me fait peur, quand même, euh, c'est de grossir. Pas sympa non plus, c'est pas sympa, mais, mais juste, voilà. Juste et honnête. 1, 2, 3, 4, six, cinq, deux,